Al Bonjour mes chers élèves de CO2, je suis vraiment ravi de vous rencontrer. Prenez si vous voulez votre livre là au mot. On va faire quelques activités vraiment très intéressantes pour vous. Allons-y, on va découvrir ensemble ces activités. Ouvrez à la page 37. Page 37. Vous avez conjugaison. Conjugaison. L'infinitif est le verbe conjugué comme titre. L'infinitif est le verbe conjugué. Et suivez avec moi. Vous allez tout simplement bien comprendre. D'accord Voilà. J'observe et je découvre. Lis le texte, puis complète le tableau après l'avoir recopié avec les verbes soumis. C'est n'est pas la peine de faire tout ça. Hein. Alors, je lis le texte, puis je complète le tableau. 28 caries. Vous attendiez de battre le record du monde pour venir consulter. Quand je dis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 Bloc de semaine, édition Flammarion. Par exemple, attendiez. Le verbe conjugué, c'est attendiez. Le sujet du verbe, c'est vous. Et le nom du verbe, c'est attendre. Attendre, c'est le nom du verbe ou l'infinitif. C'est la même chose pour je dis. Dis, c'est le verbe consulter. C'est le verbe conjugué. Sujet du verbe, c'est je. Je dis. Le nom du verbe ou l'infinitif, c'est dire. D -I -R -E, D-I-R-E. Dire. Voilà. Euh, je souffre. Souffre. Le verbe conjugué, c'est souffre. Sujet du verbe, c'est je. Et le nom du verbe, c'est souffrir. Souffrir avec hier à la fin. Le troisième groupe. Je ne plaisante pas. Plaisante. Le sujet du verbe, c'est je. Et le nom du verbe ou l'infinitif, c'est plaisante. Pleurnicha. Euh, -zi, balzébule. Pleurnicha. Le sujet du verbe, c'est balzébule. Balzébule. Le nom du verbe, c'est pleurnicher. Alors, l'infinitif du verbe attendiez, c'est attendre. L'infinitif de verbe, « dit », c'est « dire ». L'infinitif de « souffre », c'est « souffrir ». L'infinitif de « plaisante », c'est « plaisanter ». Et l'infinitif de pleurnicher, c'est pleurnicher. Trouve trois autres verbes dans le texte. Que peut dire de ces verbes Range-les dans le tableau. Voilà. Il y a aussi « battre », c'est un verbe à l'infinitif. « Venir » aussi. Euh... Voilà. Alors, il y a « battre ».« Battre »,« battre ». Venir, consulter, oui. Battre, venir et consulter. Battre, venir et consulter. Ce sont des verbes à l'infinitif, ce sont des noms du verbe. C'est déjà... Euh, c'est déjà sans l'infinitif. Alors, verbe conjugué, c'est attendier. Euh, le sujet, c'est vous. Euh, le nom du verbe, c'est attendre. Et le deuxième verbe conjugué, c'est dit. Euh, le sujet du verbe, c'est je. Euh, le nom du verbe, c'est dire. Euh... « Souffre euh, », le sujet du verbe c'est « je », le nom du verbe c'est « souffrir euh, ».« Plaisante », c'est le verbe congé, le sujet du verbe c'est « je », le nom du verbe c'est « plaisanter euh, ».« Plornicha », le sujet du verbe c'est « balzébile », le nom du verbe c'est « pleurnicher. Les autres verbes sont, sont déjà des noms du verbe, l'infinitif c'est « patre euh, »,« venir » et « suite. Voilà, sous, sous quelle forme peux-tu trouver les verbes dans un texte Il y a des verbes qui sont conjugués et des verbes qui, sont, qui ne sont pas conjugués. On dit qu'ils sont à l'infinitif. Voilà. Lorsque le verbe est conjugué, avec quel mot court Avec le sujet, bien sûr. Avec le sujet, c'est un pronom personnel sujet. C'est encore représente. Elle porte comme euh, fonction sujet, euh, euh, sujet du verbe. Mais la nature, c'est un pronom personnel ou un nom. Par exemple, pas tout c'est un nom. Vous, c'est un pronom personnel. La même chose pour vous. Que dit vous du verbe qui n'est pas conjugué Oui, à l'infinitif. On dit, euh, c'est un verbe à l'infinitif. C'est un nom du verbe. Alors, je m'entraîne, je m'entraîne, je m'entraîne, je m'entraîne. Euh, vous êtes tous patients... Euh, de corriger bien sûr les exercices de l'entraînement. Je m'entraîne. Euh, on commence par le premier. Recopie seulement les verbes qui sont conjugués. Alors je m'allonge, je rêve, se reposer, se dormir et se réveiller, éteindre, lire. Vous dormez et Il sur Sursauter. Alors j'élimine. Pardon. J'élimine. J'écarte. Se reposer. J'élimine. Se reposer. Éliminez, s'il vous plaît, se reposer, s'endormir, se là, éteindre, lire, non, sursauter, non. Regardez seulement, je m'allonge, tu rêves, il se réveille, il ronfle, vous dormez, vous dormez, il ronfle, voilà. Pour les autres, non, ce sont des noms des verbes, ce sont des noms des verbes, ça veut dire de la condition. voilà, comme l'exemple de se reposer, s'endormir, se éteindre, lire, euh, sursauter, euh, tout ça ce sont des verbes à l'infinitif. recouper et transforme les phrases avec un verbe à l'infinitif. Par exemple, l'oncle dévore des enfants. L'oncle va dévorer des enfants. C'est la même chose. Alors, le dentiste compte les caries, il arrache les dents abîmées, l'oncle fait la grimace, elle gémit de douleur, l'oncle sort, sort de la soucoupe, elle aperçoit un monstre géant. Alors on dit le dentiste va compter les caries. Il va arracher les dents abîmées. L'ogre va faire la grimace. L'ogre va faire la grimace. Il va gémir de douleur. Oxo va sortir de la soucoupe. Il va aperçoivre un monstre jumeau. crée un verbe à l'infinitif euh, correspond à chaque euh, nom. Par exemple le lavage, laver. Alors le rinçage, c'est rincer. La coiffure, c'est coiffer ou se coiffer. La chauffage, c'est chauffer ou chauffer. Et le rêve, c'est rêver. Le brossage, c'est se brosser ou brosser. Le lavage, c'est laver ou se laver. Le soin, c'est soigner. La boisson, c'est boire. La nourriture, c'est se nourrir. L'attente, c'est attendre. Le départ, c'est partir. Le repassage, c'est repasser. Alors, je vous laisse bien sûr faire la dictée. Alors, rincer. coiffer, se coiffer. Chauffer ou se rechauffer. On dit chauffer ou se rechauffer. Rêver, se brosser. Laver, soigner, boire, se nourrir, attendre, partir et repasser. voir, c'est Écrire un verbe à l'infinitif correspond à chaque nom. Le rinçage, c'est rincer. La coiffure, se coiffer. Le chauffage, c'est chauffer. Le rêve, c'est rêver. Le brossage, se brosser. Le lavage, c'est laver. Le soin c'est soigner, la boisson c'est boire, la nourriture c'est nourrir, l'attente c'est attendre, le départ c'est partir, le repassage c'est repasser. Quatrième activité, recouper les phrases ci dessous et ch... Donc, chacune d'elles souligne le verbe conjugué et crée son infinitif. Alors parlez vient chez, chez les gens. Il entre dans les chambres et les dormeurs n'entendent rien. L'orgue vole un peu de sommeil, puis il disparaît rapidement. Belzibide, c'est un ogre. Alors, Belzibide vient chez les gens. Joceline vient, je cherche l'infinitif, c'est venir. Il entre dans les chambres. Jocelyne entre et je cherche l'infinitif, c'est entrer. Les dormeurs n'entendent rien. suis entend de l'infinitif, c'est entendre. L'ogre vole un peu de sommeil. Jocelyne vole l'infinitif, c'est volé. Puis il disparaît rapidement. Jocelyne disparaît. Et l'infinitif, c'est disparaître. Recouper les verbes à en ajoutant un verbe à l'infinitif. Euh, avec le peigne, Camilla va ses cheveux. Euh, on dit avec le peigne, Camilla va se coiffer. Ses cheveux se coiffer. Avec ce ruban, elle va les. Avec ce rond, elle va les oulier, les attachés les attachés ensuite elle va euh, mettre, mettre non, elle va, ses chaussures et son blouson on dit il va chausser ses chaussures ou il va mettre ses chaussures et, mais, et porter son blouson porter chausser elle va chausser ses chaussures et mettre son blouson prête à la maison et l'a failli son cartable prête à sortir prête à sortir de la maison et l'a failli oublier son cartable peut-être hein prête à quitter la maison Un peu dire oui prête à quitter la maison et l'a failli oublier son cartable à l'école Camélia adore discuter avec ses copines jouer avec ses copines parler avec ses copines et jouer, discuter, parler, comme ça. Voilà. Je vais par exemple, le verbe convenable. Alors, avec le pain, Camilla va se coiffer ses si cheveux. veux. Avec ce ruban, elle va lier, lier, pour les attacher. Ensuite, elle va choisir ses chaussures et mettre son blouson ou porter son blouson. Prête à quitter la maison, il a failli. Euh, Oublier son cartable. À l'école, Camilla adore jouer avec ses copines. Parler avec ses copines. On ne dit pas parler avec ses copines. Parler ah, parle avec ses copines. Discuter avec elle. Simplement. Mais je préfère à l'école, Camilla adore. Euh, surtout dans la récréation. Jouer avec ses copines. Euh, voilà. C'est toujours le thème, le corps et le sommeil. Voilà. Le corps et le sommeil. La page 37. Je viens de corriger ces activités. Voilà. Euh, C'est tout pour le moment, chers euh, élèves de CO2. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Alors, suivez avec moi, s'il vous plaît, sur notre chaîne du Communic